Avant d'être kinésiologue, j'étais déjà thérapeute, j'étais énergéticienne. Dans ma pratique, je me suis rendu compte qu'il me manquait certaines techniques, certaines approches qui pourraient faire que je pourrais aider plus de personnes. Les personnes qui sont intéressées par l'énergétique sont relativement restreintes. C'est pourquoi je me suis tournée vers la kinésiologie. À la base, quand j'ai commencé les modules de kinésiologie, je n'avais pas vraiment en tête de devenir kinésiologue. Je me disais que quelques modules suffiraient pour compléter mon activité et puis je me suis laissée prendre au jeu. Les modules étaient tellement intéressants, fascinants que euh, bah, je me suis retrouvée à faire euh, 800 heures de formation. Donc j'ai un peu euh, essayé toutes les, quasiment toutes les spécialisations, tous les modules. Et euh, ils sont tous aussi passionnants les uns que les autres. Aujourd'hui, j'ai une double activité d'énergéticienne et de kinésiologue. Et les personnes qui viennent me consulter en cabinet viennent me voir soit pour ma pratique de kinésiologue, soit pour ma pratique d'énergéticienne. Les, les personnes en général sont assez claires sur la pratique qu'ils souhaitent et je constate que ce sont des personnes avec des profils assez différents qui viennent me voir pour l'une ou l'autre des activités.